La Brouette, c'est un café associatif d'expérimentation et d'éducation populaire dans lequel nous proposons une programmation culturelle pour et avec les habitants du quartier Beaubrin-Tarentaise et de la ville de Saint-Étienne. Salut, moi je m'occupe du site web de La Brouette. Moi je m'occupe du graphisme et de la communication. Moi je coordonne le projet de La Brouette. Moi je fais couteau suisse à La Brouette. Je suis nouvelle bénévole et je fais des super cartes postales. Moi, je fais de l'animation et un peu de bricolage pour la brouette. Et moi, j'aide sur toute la partie administrative. Depuis deux ans, la brouette a organisé différents types d'événements. Des apéros festifs, des ateliers créatifs, des scènes ouvertes, aussi bien en extérieur que dans des locaux qui nous avaient été prêtés. Pour continuer à animer le quartier et à proposer de chouettes rendez-vous, nous avons enfin trouvé notre propre local. C'est un nouveau départ et nous avons besoin de votre soutien pour faire vivre ce projet. En atteignant l'objectif de 5000 euros, nous pourrons aménager un espace accueillant et bienveillant pour pouvoir continuer à recevoir les bénévoles, les habitués et les curieux. L'idée est toute simple, l'aménagement du café se fera de manière participative. Car à la brouette, les visiteuses ne sont pas que des clients. Elles sont aussi des participants, des bénévoles, des apprenants. En les intégrant dans le processus, nous partagerons des clés de gestion de projet, de créativité, de fabrication. Et il en sera de même pour tous les projets de la brouette. Si nous dépassons les 5000 euros, avec admettons 7500 euros récoltés, nous pourrons accueillir dans de bonnes conditions des artistes, heureuses, artisans, pour animer des ateliers thématiques bimensuels. Enrichissant la programmation du café, ces animations seraient à prix libre pour plus d'accessibilité. Et avec 10 000 euros Alors là, nous aurons les moyens d'investir dans du matériel pour vous préparer des soirées spéciales. Des projections, des débats, des spectacles, des conférences gesticulées. Vous nous donneriez les moyens de faire de la brouette un lieu référence et ressources dont les habitants du quartier pourraient construire la programmation au gré de leurs besoins et de leurs envies. Vous l'aurez compris, nous souhaitons faire rouler la brouette avec tous les acteuristes de notre quartier bien-aimé. D'une part, grâce à l'accompagnement dont nous bénéficions pour démarrer, mais également en continuant à solliciter les assauts du coin et les commerçants. La vie est déjà chaleureuse à Beaubrin-Tarentaise, nous avons envie qu'elle le soit plus encore. Pour soutenir notre projet, nous vous donnons rendez-vous sur la page de notre campagne Zest. Chaque don, mais aussi chaque partage, nous permet d'avancer petit à petit vers notre objectif. Alors, vous venez nous aider